Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Debug TV avec, Hi, euh, avec Adrien et Emmanuel. Donc, Adrien, tu as prévu un super sujet pour aujourd'hui. Oui, ça va être éclair, j'espère, euh, avec l'introduction je à peu près deux minutes euh, de, de comment ça fonctionne Flexbox. Donc, j'ai un, un fichier qui est prêt pour montrer ça. Alors, euh, j'ai mon, mon euh, code ouvert avec un document HTML euh, tout simple euh, que j'ai commencé, il y, a, il y a un tout petit peu de, de, de base euh, reset euh, en haut et puis j'ai un body qui contient euh, tout simplement un paragraphe. Euh, pour illustrer comment ça fonctionne Flexbox, je vais juste faire un tout petit peu de coloriage. Euh, pour montrer, donc, je vais faire un sélecteur étoile pour tous les éléments de la page. Euh, et je vais utiliser euh, la fonction outline, 2 euh, pixels, solide, f0, f6, donc euh, margenta transparent, euh, que je vais rajouter avec ça un padding de un rem et un outline offset de 0.5 rem, ce qui nous affiche les éléments. On voit ici, on voit les cadres de chaque élément à l'intérieur de l'autre. C'est ce petit module de coloriage, très utile pour visualiser ce qui se passe dans une page sans forcément utiliser l'inspecteur, mais juste comme ça. Petite question, Pourquoi si tu permets, a... Adrien oui. Pourquoi Outline et pas Border pour euh, ces bordures colorées Alors, la bordure, l'épaisseur du bordure compte pour la largeur d'un élément. Donc, si on a deux éléments qui font 50% et puis je rajoute une bordure d'un pixel, mes éléments ils font 50% plus en bordure d'un pixel, donc ça déborde et puis ça peut casser mon layout. Or, que l'Outline compte pas dans la mesure de la taille d'un aimant donc elle est gratuite en termes d'espace de, d'écran donc de rajouter un outline ça, ça risque jamais de casser un mise en page qui fonctionnait alors en rajoutant un border, parfois si on est vraiment au pixel près ou selon la manière qu'on fait notre calcul ça peut casser un mise en page donc j'utilise la outline et la deuxième raison pourquoi j'utilise outline c'est que parfois j'utilise les bordures pour la production, parce que j'aimerais avoir visuellement un border sur un élément, or que j'utilise jamais l'outline outline en soi. Ça me permet de très simplement regarder dans le code. Si je vois du outline, je sais que c'est du provisoire. Euh, c'est pour tester et puis ça ne fait pas part partie du design final. Donc, ça, ça sépare un peu. Outline, c'est pour le développement et border, c'est pour euh, vraiment dessiner les choses. Voilà. Et en principe, il me semble que outline, il est censé être démodé les navigateurs, le soutien, mais donc est, on n'est même pas censé l'utiliser. Donc, c'est parfait pour l'utiliser en, en mode hacker pour tester des choses. Voilà. Euh, ça répond à la question Oui, tout à fait. On voit trois blocs ici parce qu'on a l'HTML et le body et le paragraphe. Donc, par exemple, HTML et le body, je peux faire un outline color de blanc. Pour les cacher et on voit que le paragraphe. Euh, pourquoi la mise en page web est parfois quelque chose d'obscur pour euh, les gens comme nous qui viennent des arts graphiques qui sont à la base des graphistes, des gens visuels. On a l'habitude d'illustrator, InDesign, euh, Photoshop et tout ça qui travaillent avec euh, des axes cartésiens x, y et le web ne fonctionne pas comme ça, enfin euh, pas à la base. À la base, le web fonctionne sur un modèle de machine à écrire, qui vient plutôt d'un héritage de mise en page Word, euh, où, euh, où la typographie en plomb carrément, euh, où on va composer des paragraphes et poser en bloc les paragraphes les uns sous les autres pour composer une page. Donc là, j'ai je, je rajouté deux paragraphes dans mon, dans mon document HTML. Ils sont simplement à euh, la hauteur nécessaire la largeur qu'il faut, enfin la largeur qu'ils peuvent, et puis toujours de haut en bas, les éléments planqués les uns sous les autres en série. Euh, évidemment, on cherche à faire mieux que Word euh, en termes de mise en page, et c'est ça qui permet Flexbox, en un coup, très simple, de changer la façon que la page est composée pour gérer la mise en page. Euh, le démo très simple, c'est celle-ci, c'est je vais faire le body, chose que je ne fais jamais, mais je vais faire en display flex. Et tout de suite, on a les deux paragraphes qui sont au lieu d'être l'un sous l'autre, l'un à côté de l'autre. Et Flexbox, il fait essentiellement que ça. Mais avec ça on arrive à gérer toute la mise en page. Euh, si on réfléchit, on construit les systèmes de manière voilà. Je vais enlever ce body display flex pour l'instant, puis je vais retourner dans mon HTML, et je vais faire un système de colonnes pour gérer une mise en page, par exemple, en trois colonnes. Donc, je vais faire un div. Ce div, je vais donner un class. Moi, j'aime bien utiliser row, tout simplement. Euh, dans lequel, je peux mettre un certain nombre d'éléments. Là, je vais mettre... Euh, Tiens, trois paragraphes. Ah, tiens, des paragraphes, je vais faire deux, deux blocs de texte. Voilà. Alors, j'ai euh, un div, qui est le bloc extérieur, qui contient trois enfants. Donc, le Flex, il fonctionne avec un système parent-enfant. C'est l'essentiel. Alors, je vais mettre en place mon système Flex, donc point .row. Donc, je sélectionne le parent. Et puis, je lui dis « display flex ». Et voilà, j'ai les colonnes. Jusque-là, il yeah, n'y a vraiment pas plus simple. Euh, maintenant, hmm, euh, tiens, qu'est-ce qu'on a besoin euh, Je vais rajouter un gouttière entre les éléments parce que si j'enlève euh, le coloriage, on verra que le texte est collé. Donc, je vais rajouter un petite gouttière je vais utiliser la fonction GAP. Ça nous donne des espaces entre les colonnes. Et puis ensuite, guerre. on voit... Hein? Ok, d'accord. Hein. Je veux que ça se voit bien, euh, on, on, on constate que Flex, euh, il va quand même à la base, même qu'on est dans une mise en, mise en page colonne, il n'a pas encore une, une, une manière systématique, euh, enfin il a une systématique, c'est qu'il va essayer de faire au mieux avec les contenus qu'il a, c'est pourquoi le troisième bloc ici à droite, il est plus large parce qu'il a plus de contenu, il essaie de ventiler les choses un peu de, de manière euh, selon besoin. Manière très simple de régler ça, euh, row plus grande que étoile, on sélectionne les enfants et c'est flex 1. Oops. Donc, flex 1, c'est un raccourci, mais c'est un raccourci très utile et c'est euh, théoriquement, on n'a que besoin de ça. Euh, row, ça sélectionne n'importe quel enfant qui est un enfant du row et flex1, ils disent qu'ils vont avoir la même taille. Euh, simplement, ils vont partager l'espace, euh, plutôt pas selon besoin de leur contenu, mais euh, à, à part égale. Donc, ça nous fait un système de colonnes. Euh, si on veut avoir deux colonnes, il suffit de mettre deux colonnes de contenu. Si on veut avoir trois colonnes, il suffit de mettre trois colonnes de contenu. Oui. Je peux te poser une question Yes. Hum, la propriété flex 1 que tu appliques donc sur mmh. les enfants, mmh. hum, si mon souvenir est bon, flex en fait ça cache trois différentes propriétés flex okay. gros, flex shrink, flex basis. Et quand on apprend flex, c'est un peu mystérieux qu'est-ce qu'elles font. Donc là, le 1 ça s'applique à laquelle des mmh. trois peux... Alors, flex 1 ça s'applique à tous les, tous les éléments. Okay. Enfin, euh, pas, ça applique à tous les éléments. Flex1, c'est un raccourci pour dire que l'élément peut grandir. Il peut raccourcir ou rétrécir. Et puis, son taille, par défaut, c'est auto. Donc, c'est un raccourci pour dire 1, 1, auto. Et on voit E. Euh, ouais, d'accord. Je ne sais pas. Flex1. Ouais, OK. Bon. Um, Comment le flex, il va gérer l'espace? Euh, ça, c'est une propriété qui part sur les enfants. Donc, on, le, le parent, il est en display flex, donc il va aligner les éléments plutôt de gauche à droite. Euh, et ensuite, sur les éléments en particulier, euh, ils reçoivent l'indication de quelle est leur taille individuelle, si on veut les différencier. Euh, on peut aller dans ce sens-là. Je vais juste montrer un, un truc d'abord, euh, Manuel, si je peux, avant de partir sur les questions flex. Euh, mm -hmm. Je vais juste montrer le fait que le flex est un système de parents-enfants et le HTML, on a souvent des enfants dans des enfants, dans des enfants, dans des enfants. et C'est un système qui est hiérarchique, imbriqué de plusieurs niveaux. Et donc, le flex peut aussi euh, gérer ceci. Euh, je vais faire un bloc, un div au milieu qui contient euh, simplement un paragraphe A, un paragraphe B, et un paragraphe C. Et puis, euh, ce div, au mieux, on voit qu'il est par défaut en train de poser les paragraphes les uns sur les autres, comme ça, mais si je lui dis à celui-là, ce div, qu'il est en classe égale row, oups, il affiche aussi ces éléments en colonne. Donc, on peut avoir des colonnes, des colonnes, des colonnes, euh, selon besoin, euh, simplement que ce div est un enfant de ce div. Les deux, ils ont la classe row, donc ça se met à un niveau impliqué. Euh... Je vais expliquer la différence entre les différentes euh, mots-clés flex. J'ai ces trois paragraphes et je vais en dire un qui est big et puis euh, celui-là qui va être. Bon. Alors, euh, un élément big. Oups. Euh, je vais utiliser justement la fonction flex pour dire oui, il peut grandir. Non, il va pas rétrécir. Et puis, par taille, par défaut, on va dire 50%. Et un élément, euh, oops, bien sûr, point big, voilà. Donc, on voit que cet élément qui est big, euh, ces trois mots-clés ici que j'ai utilisés, 1, 0 et 50%, 50% c'est la tendance de cet élément de grandir ou la possibilité qu'il puisse grandir, la tendance à cet élément de se rétrécir, ou la permission de rétrécir, et la taille par défaut. Alors, j'utilise, pour être simple, ce pas vraiment des valeurs binaires, mais je les utilise comme valeurs binaires la plupart du temps. 1 c'est oui, et 0 c'est non. Donc, cet élément, le big, je lui donne, oui, la capacité de s'agrandir, et non, la capacité de se rétrécir. Au contraire… Le... Euh, Adrien, aussi, petit, ouais. petite remarque. Là, on observe qu'on a un cas limite parce qu'on en fait, voit qu'il ne respecte plus l'espacement la... à droite ton ta mise en page. Ah ouais. ouais Ce qui ouais, était dû ouais. au fait qu'il ouais. y a certains, ouais. il ne va pas réduire plus... ouais. une case à plus petit qu'un mot. Tu as oui. des mots latins qui ont une certaine longueur. Ouais, voilà. ouais, exactement. Donc l'algorithme à un moment ouais. donné, il doit faire un compromis et là, il a décidé que le compromis, c'était de, de manger la marge à droite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que je suis sur un un écran qui est... Euh... Alors, par contre, euh, le deuxième, le small, donc du coup, ça devient ce paragraphe euh, à, à droite. Alors, je lui dis qu'il euh, ne va pas grandir, euh, qu'il ne va pas... Par contre, oui, avec le 1, il va rétrécir et par défaut, il fait 50 pixels, donc relativement petit. Et on voit... Du coup, l'effet le démo, il ne fonctionne pas très bien. Euh, mais celle de droite, il deve, voilà, on voit si, si je fais plus grand. La colonne de droite, il reste vraiment collé tout petit. Celui de gauche qui n'a pas eu d'indication, euh, il a grandi selon besoin. Et celle de milieu, il, il prend cet espace. Euh, donc, celui de milieu, j'ai dit qu'il peut grandir. Et celui de droite, j'ai dit qu'il devrait rester petit. Donc, euh, ça, c'est la manière euh, qu'on gère la la partition des espaces mais on n'a même pas tellement besoin d'utiliser euh, le système flex si on ne veut pas je peux aussi faire euh, par exemple que le big euh, je lui mets un width de euh, 300 pixels et puis euh, le small un width de 100 pixels et puis par défaut Ouais, l'effet démo euh, mais on peut aussi utiliser son... ouais non euh, mauvaise démo <rire> pardon euh, mais on peut aussi utiliser le, le taille des éléments direct avec flex et je, peux, faire, je peux te faire un petit, une petite suggestion là ouais. à mon avis oui, là pardon. tu as un effet démo qui fait que la valeur flex basis gagne par rapport à la valeur width et donc si tu mettais ouais. flex basis pour, les, pour le big et le small ouais à la place ah. de width Ouais. ouais. voilà. Ouais. Ouais. C'est le fait. Flex. Je pense que flex Basis <rire> gagne par rapport à la... ouais. Donc, si tu donnais à tous du weeds, ce serait OK. Mais ouais. si tu donnes du Flex Basis, c'est certain. Donc, c'est leur taille ouais. initiale. C'est ça tu ouais, vas ouais. appliquer. Raison, raison. Euh, mais je voulais garder courte et efficace euh, le système Flex que j'utilise le 80% du temps euh, quand je fais mon, mon mise en page, c'est tout simplement celle-ci, le row, display flex, gap, en rem, et puis row plus grand qu'il donc toutes les enfants, mon flex 1, et puis j'applique ce class row pour faire des colonnes, et puis euh, pour euh, beaucoup de mise en page, ça fonctionne très bien. L'essentiel, c'est que flex, il fait que les éléments... Au lieu d'aller de, de, de haut en bas, il passe de gauche à droite par défaut. Euh, la référence, si jamais, pour comprendre mieux, vous tapez dans Google le mot-clé CSS Tricks Flex et c'est le premier résultat Google. C'est une page qui explique toutes les fonctions à euh, Flexbox avec un dans une forme de vraiment une page avec des petits dessins qui expliquent « Ah oui, ça, ça fait ci, ça, ça fait ça. » Donc, euh, moi, j'ai cette page ouverte euh, quasi tout le temps euh, euh, en tapant Google CSS Trix Flex pour le premier résultat. Voilà. J'ai fini. OK. Merci beaucoup, Adrien, pour la, la super démo. Et à bientôt. Oui. Merci à vous. À la prochaine.